Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres Disent. C'est moi Zéna et voici les prévisions du Capricorne pour le mois d'avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant le mois d'avril. La première semaine, voire les premiers 10 à 15 jours du mois d'avril sera euh, ou bien seront très difficiles et très lourdes. Le mois commence avec trois conjonctions lourdes. Il y a Mars et Saturne dans le verso. Il y a aussi dans votre scène Jupiter et Pluton qui sont conjoints sur le même degré. Et aussi il y a la conjonction de Mercure et Neptune dans les poissons. En général, ces conjonctions vont mettre beaucoup de pression sur tout le monde.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 Pour vous, chers Capricornes, la conjonction de Jupiter et Pluton dans votre signe est celle entre Mars et Saturne dans votre deuxième maison et Mercure et Neptune dans votre troisième maison. Toutes ces conjonctions signifient que vous vous préparez pour une grande transformation que ce soit au niveau de vos compétences, vos acquis, votre personnalité, vos ambitions, etc. C'est une préparation pour un vrai début, le début ultime, la naissance. Mais la conjonction de Jupiter et Pluton dans votre euh, signe vont euh, vous faire face à vos peurs et vos craintes. Vos craintes enfouies. Donc, ils vont faire ces craintes et ces peurs faire surface et vous devez avoir le courage, la persévérance et la détermination nécessaires pour y faire face et les éliminer une fois pour toutes de votre vie. Beaucoup d'entre vous aurez un bouleurs, bouleversement une transformation complète à partir de maintenant. Vous allez avoir des opportunités complètement différentes de ce que vous receviez avant et cela vous sera très surprenant. Par contre, ce que je vous le dis, c'est parce que, vu que ces opportunités ne sont pas habituelles pour vous, vous pourriez ne pas être ne pas être intéressé par ces opportunités. Vous pourriez penser ah, « Ah, cette opportunité n'est pas conforme ni à mes connaissances, ni à mes compétences, je suis pas intéressé. » Donc vous pourriez les laisser tomber et ne pas les saisir, ce que vous pourriez regretter par la suite. Donc à partir de ce mois-ci, la grande transformation, la nouvelle naissance, des Capricornes commencent et vous devez laisser tomber des choses en arrière vous devez laisser tomber vos peurs et vos craintes vous, avez, vous devez laisser tomber les vieux karmas. et continuer tout droit vers votre nouvelle vie comme je vous ai dit dans les prévisions annuelles, c'est l'année des grands changements et des grandes transformations. Alors vous devez accueillir ces changements avec les bras ouverts. La pleine lune aura lieu le 7 avril dans votre dixième maison. Opposons le soleil dans votre quatrième maison. Cette, cette pleine lune va faire la lumière sur votre profession ou sur votre métier. Vous allez savoir comment établir la sécurité et la stabilité au niveau professionnel et au niveau de votre foyer. Cette pleine lune va vous faire évaluer bien votre profession actuelle et si cette profession que vous voudriez continuer à faire pour le reste de votre vie. Le 11 avril, Mercure va entrer dans votre quatrième maison dans le bélier et va faire des aspects délicats avec votre signe pour vous faire faire face à des défis qui vont vous donner l'expérience, la persévérance et l'endurance. Donc votre esprit et votre intellect seront très vifs et très exécutifs, donc actifs et pleins de vitalité. La nouvelle lune aura lieu dans, euh, euh, dans votre cinquième maison dans le taureau et elle sera conjointe à Uranus. Et elle vous prépare pour un vrai début, le vrai début et des nouvelles opportunités, comme je vous ai dit, surprenantes même pour vous. Le nouveau début pourrait aussi être sous forme d'une nouvelle relation amoureuse. Donc, les, le début du mois d'avril sera délicat pour vous. Et c'est à partir de maintenant que vous allez avoir une nouvelle naissance et vous serez une personne complètement différente de la personne que vous étiez il y a quelques années. Pluton et Saturne sont restés dans votre signe pour très longtemps. Et c'est le temps de l'accouchement qui doit être accompagné par la douleur. La fin du mois d'avril est beaucoup plus, euh, plus plaisante, moins stressante que son début. Ça, je peux vous le dire. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. Je vous demande de euh, prendre soin de vous, s'il vous plaît, durant ces temps difficiles et tristes. Euh, ne, ne, ne négligez pas votre santé, ni les consignes des médecins, et euh, je vous embrasse tous, je vous aime beaucoup, à la prochaine.